Bonjour à tous, bienvenue pour cette rencontre avec Colin Hill dans le cadre du festival Extraction. Une deuxième année pour le festival et une deuxième année un peu perturbée forcément par les conditions actuelles. Donc je voulais commencer en remerciant toute l'équipe parce que j'imagine tout le travail que ça a été de tout réorganiser, de nous permettre de discuter comme ça en direct. Donc voilà un grand merci et donc on va pouvoir parler de littérature et de réel qui est un peu le le cadre de ce festival et le roman noir, notamment, il y a une, une place importante. S'il y a bien un genre littéraire qui est concerné par le réel, c'est le roman noir. Et c'est pour ça qu'il était intéressant de pouvoir échanger avec euh, Colin Nive. Donc euh, Colin, vous avez été euh, dans une vie précédente euh, ingénieur agronome. Je crois qu'il y a aussi d'autres titres derrière, on pourra en parler. Mais maintenant, vous êtes surtout euh, auteur. Vous avez vécu six ans en Guyane dans, la créa... dans le cadre de la création du Parc euh, Amazonien. Et puis est venue euh, l'écriture et la série guyanaise qui a marqué votre entrée dans le polar. Et puis ensuite un roman qui s'appelle Seuls les bêtes qui a été adapté au cinéma. Et puis là, tout récemment, ce livre qui est derrière moi, entre fauves, avec cette belle tête de lion, euh, entre fauves qui nous emmène en Namibie avec plusieurs personnages, plusieurs voix des voies qui s'entrecroisent, des lieux qui s'entrecroisent aussi, puisqu'on est à la fois dans les euh, Pyrénées, avec un garde forestier qui a la passion de son métier et la rage aussi, on parlera de sa rage, euh, et puis un personnage de jeune fille, une jeune chasseuse, et puis un jeune berger que l'on suit aussi euh, en Amélie. Voilà un petit peu le, le cadre du livre dont on va discuter, même si on évoquera aussi les autres, mais j'ai envie qu'on commence en revenant un peu euh, euh, aux origines qui est celui de ce métier que vous avez exercé et qu'on imagine, en tout cas moi, je me dis euh, ingénieur agronome, c'est un métier scientifique qui donne un cadre, une façon de travailler. Et est-ce que déjà ce métier-là vous a euh, donné une, une méthodologie, euh, une rigueur, une façon euh, de travailler qui vous a aidé dans l'écriture euh... Bah bonjour d'abord et bonjour à tous ceux qui nous regardent, même si je préférais qu'on se voit en vrai, mais c'est quand même... Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Euh... Oui, c'est vrai, moi, avant d'écrire, avant bon, d'abord j'ai fait des études scientifiques et j'ai travaillé pendant 12 ans dans le dans le domaine de l'écologie, enfin de la préservation, de la, de la, de la, on disait la nature à l'époque, aujourd'hui on dit plutôt la biodiversité. Pendant 12 ans, j'ai travaillé dans les parcs nationaux, donc en Guadeloupe, en Guyane et à Paris aussi. Euh, donc j'étais vraiment sur le côté un peu op, l'écologie opérationnelle, l'écologie de terrain ou administrative. Euh, alors j'avais un profil scientifique, mais en, en, en vérité, mon travail au quotidien, c'était quand même assez peu scientifiques, c'était peut-être 10-20% de scientifiques, le reste c'était quand même beaucoup de l'humain, c'était beaucoup de euh, l'écologie, sur le terrain c'est quand même souvent ça, hein. c'est de la négociation c'est de la discussion c'est de, de, des, des compromis voilà, c'est vraiment ça euh, donc j'avais un rapport à l'humain euh, important en fait euh, pas de la paperasse, mais... moi j'imaginais de la paperasse des documents, ouais, de paperasse des clans ouais, ouais, beaucoup de paperasse aussi beaucoup de paperasse, mais, mais euh... Mais, mais qui touchait... Enfin, C'est-à-dire que souvent, le, le, la question de, de mettre en œuvre une, une politique en écologie euh, euh, sur le terrain, il euh, bah, y a la question scientifique, et après, on confronte ces, ces, ces, ces, ces données scientifiques euh, bah, à, à la situation, et notamment aux hommes qui habitent sur ce territoire. Donc, euh, c'est quand même beaucoup de travail avec les, avec les gens, avec les habitants, euh, qu'on parle d'habitants d'un territoire, de, de, de chasseurs, d'opérateurs de, euh, touristiques, d'opérateurs euh, même miniers euh, en Guyane. Euh, donc, c'est beaucoup de discussions avec, avec tous ces, ces gens-là, en fait. Et, euh, Et oui, je pense que, je, en fait, je ne m'en rendais pas forcément compte au départ, mais plus le temps passe, plus je m'en rends compte. Je pense que le, le, ce passé professionnel influence beaucoup mon travail d'écriture aujourd'hui. De deux manières, je pense d'abord dans le choix des sujets que je vais, que je vais traiter. Euh, bon, entre fauves et je pense le, plus, le, le, le, le roman que j'ai écrit qui est le plus porté sur les questions écologiques. Mais de manière générale, le rapport de, des hommes à leur territoire, au milieu naturel qui les entoure, c'est des questions qui sont assez présentes, je pense, dans mes romans et qui et qui très probablement viennent de, de, de, de mon passé. Et dans la manière de travailler, l'approche scientifique, la méthode peut-être, ça je ne pourrais pas vraiment vous le dire, mais, mais très, ouais, très probablement. Ouais. Oui, on ne peut peut-être pas toujours analyser ce qu'on fait, non, est on est oui. occupé à le faire, donc tant mieux quelque part. Mais alors bien. donc ce, ce premier tome, oh, stop, pause. Matas, euh, drag, c'est Dragon Ball Z. Superbe. Bon. « Me quitte jamais ». <rire> il fallait absolument qu'on la voie c'est sérieux un auteur ça a des outils de travail très <rire> comme important. on le voit donc cette série guyanaise on en parlait, marque l'entrée en littérature on va dire avec un premier tome qui s'appelle les hamacs de carton et, et vu qu'on est quand même dans un chantier de fouille hein, va, on va essayer de parler de, de, de comment on nourrit une fiction, comment on nourrit des textes et donc euh, euh, vous vivez en Guyane pendant six ans et on se dit, bah, la matière elle est, elle est déjà là, elle est sous vos yeux avec les, avec les gens, avec euh, ce travail, avec la création du parc. Donc quelque part, euh, y a, là il n'y a pour le, pour le coup pas de recherche à faire particulière pour écrire ce premier roman, il n'y a plus qu'à puiser dans ce qui est sur place. Euh, alors, je pense qu'il enfin, y a un peu de vrai là-dedans, c'est-à-dire que je pense que je ne sais pas si c'est valable pour les autres auteurs, mais pour ce qui me concerne, euh, plus j'écris, plus je m'éloigne de ma zone de confort. Et c'est vrai que le, le premier roman, Les Hamacs de carton, euh, je, je, alors évidemment, l'histoire est totalement euh, fictive, mais les sujets dont on se parle, c'est des sujets que j'ai eu l'occasion d'aborder de, de, euh, euh, de, de, dans ma vie euh, euh, professionnelle ou, ou personnelle quand j'étais en Guyane, donc c'est effectivement les hamacs de carton, je pense que c'est le roman qui m'a demandé le moins de, de, de documentation. Euh, tous ces problèmes de papier, voilà, de, de, de, de, ces, de ces jeunes qui sont nés sur le fleuve, en, à la frontière entre la Guyane et le Suriname, et qui euh, ont le malheur d'être nés du mauvais côté du fleuve et qui ont des, ont des difficultés incroyables à obtenir leurs papiers français, euh, c'est des choses que j'ai connues, j'ai une amie qui s'est retrouvée dans cette situation, que j'ai accompagnée, donc c'est quelque chose que j'ai vécu au quotidien. Euh, en revanche, dans les hamacs de carton, il y a toute une dimension sur le, le, le, les rituels funéraires chez les, chez les Noirs marrons et tout ce que ça implique, euh, tant en termes social que, que, que, que de pression sur les, sur les individus. Euh, ça, c'était quelque chose que je connaissais euh, de manière assez, assez vague. Et là, j'ai eu un travail documentaire qui n'a pas été très important, mais je me suis quand même pas mal documenté pour coller à la, à la réalité de ces de ces rituels. Je voulais quand même dé... j'avais déjà quand même cette envie que le lecteur soit immergé dans ces dans ces euh, rituels et que et que le roman so soit rythmé dans sa dans sa construction soit rythmé par le déroulé euh, du voilà de, de, de funérailles noir marron. Hein. Et puis bon, quatre romans euh, qui se passent euh, en Guyane. Euh... Et ensuite, euh, avec « Seules les bêtes », on revient en France, hein, euh, notamment dans le massif central, si je me souviens, si je me souviens bien, euh, avec ses plateaux, la montagne, l'écosse et la, la solitude de, de l'homme euh, au milieu de la nature. Euh, on est dans une période où on est un peu empêché de pas mal de choses, notamment de voyager. Donc je me demandais si pour, euh, si pour vous, euh, raconter une histoire, et notamment avec des lieux et des cadres aussi particuliers, ça passait par le fait d'être sur place, de s'y rendre un minimum, ou quelque part, la technologie, les moyens qu'on a maintenant pour avoir une carte sur Internet, prendre des informations, pourrait se substituer à ces expériences de terrain pour aller se nourrir de la matière et de la, et de la ressentir. Euh, C'est une bonne question à laquelle je n'ai pas de réponse euh, euh, euh, précise. Euh, je connais ma manière de travailler, mais je pense que c'est très différent pour d'autres auteurs. Euh, moi, j'ai une tendance, effectivement, à me documenter beaucoup et, et à aller sur place. Euh, C'est-à-dire que quand je commence un livre, j'ai une partie documentaire de lecture qui est importante. Je lis à peu près tout ce qui a pu être écrit sur le, sur le sujet dont je veux parler. Euh, mais je, je ressens ce besoin d'aller sur place, d'abord pour voir les lieux, mais surtout pour rencontrer les gens. C'est-à-dire que quand je fais… Euh, que ce soit en Guyane, en Namibie, euh, ou dans les Pyrénées, ou, ou dans l'Écosse, pour euh, seules les bêtes. Euh, J'ai besoin d'aller sur place et de rencontrer des gens, et donc ça passe par beaucoup beaucoup d'entretiens. De, de, euh, j'aime euh, euh, voir les personnes dont je vais parler, même si mes personnages sont fictifs, mais ils sont quand même toujours inspirés d'une certaine réalité. J'aime les voir parler, j'aime les voir euh, la, la manière qu'ils ont de, de s'exprimer, les expressions qu'ils utilisent la manière qu'ils ont de, de, de, de, de, de voir le monde qui les entoure euh, à travers ces entretiens, pour moi, ça, c'est quelque chose d'important. Euh, à, à partir de là, euh, est-ce que c'est vraiment nécessaire Est-ce que c'est indispensable Ça, je ne pourrais pas vraiment vous le dire. Pour moi, c'est est important. Euh, est-ce que je le fais parce que ça me plaît Est-ce que je le fais parce que je ne suis pas capable de faire autrement euh, Ça, je ne pourrais pas vraiment vous le dire. Mais, mais effectivement, moi, tous mes romans passent par cette, cette phase-là. Euh, dans la mesure du possible, parce qu'il y a quand même des lieux dont je parle dans mes romans où je ne suis jamais allé. Euh, je pense dans Seul les Bêtes, à, à, il y a toute une partie qui se passe euh, dans une grosse mégalopole euh, d'Afrique de l'Ouest. Euh, potentiellement Abidjan, même si je ne la cite jamais dans le, dans le roman. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que je ne la cite jamais, c'est parce que je n'y suis pas allé. Euh, J'avais l'envie d'y aller. Et, euh, et je n'ai pas pu y aller, notamment pour des raisons euh, financières. Euh, et donc, effectivement, voilà, toute cette partie à, à, à Abidjan, elle est écrite uniquement par sources euh, documentaires, donc euh, lecture, Internet, euh, Facebook, euh, réseau, enfin, réseaux sociaux. J'ai passé beaucoup de temps euh, là-dessus, des documentaires, des reportages. Euh, avec regret, hein, parce que j'aurais bien voulu y aller, mais, euh, mais ce n'était pas possible. Euh, mais c'était intéressant comme exercice, parce que c'est pour le coup quelque chose que je n'avais jamais fait. de, de, de créer toute une, Alors, ce n'est pas tout le roman qui se passe là-bas, sinon j'aurais eu un peu plus de mal, mais d'avoir toute une partie de l'histoire qui se déroule dans un territoire ou dans un lieu que je ne connais pas, même si je suis déjà allé dans d'autres villes d'Afrique de, de, de, de l'Ouest, voilà, on, on, on fait des raccourcis. Et, et c'est une des raisons pour lesquelles, à aucun moment dans le roman, je dis qu'on est à Bidjan. Voilà, je garde un flou sur cette question-là qui permet de qui permet de, pour le coup, de, de, de prendre un peu de distance par rapport à la réalité et du coup de regagner en tant, tant qu'auteur de regagner un peu de liberté aussi dans l'écriture. Euh, J'aime pas beaucoup faire ça, mais euh, mais voilà, ça, mais ça arrive bien sûr. Oui, et puis c'est des choix effectivement personnels par rapport à l'écriture et à ce, ce besoin de, de sentir les choses ou pas. Et puis, oui, puis mais de savoir à aussi. quel point et de savoir aussi euh, à quel point on va ancrer le roman dans le. Euh, dans la réalité, euh, sur les, je pense aux lieux, par exemple. Hein, voilà, Seules les bêtes, c'est valable pour Abidjan, mais c'est valable pour toute la partie sur le cosmos euh, Méjean. Moi, j'avais le cosmos Méjean en tête, j'avais vraiment les villages, Florac, j'avais tout ça très précisément en tête. Mais pour le coup, je ne le dis jamais dans le livre, parce que je pense qu'il y avait de ma part euh, aussi une envie euh, que cette histoire, on puisse imaginer qu'elle puisse se passer euh, un peu n'importe un peu où. Euh, euh, ce qui est pas tout, voilà, ça dépend aussi ce, le, le, quel est le projet qu'est-ce qu qu'on veut raconter euh, je pense que mes romans en Guyane sont vraiment des romans ancrés dans la réalité socio-culturelle de la Guyane et, et donc je cherche à, à, à coller au maximum à la réalité dans Seul-les-Bêtes la recherche n'était pas tout à fait la même donc euh, ce, cet ancrage euh, territorial en, en citant des noms de rues enfin, pour être très précis n'était pas nécessaire il me semblait en seul les bêtes. On va revenir un petit peu euh, en France et dans les Pyrénées, avec, euh, donc, euh, avec euh, Entre Fauves, à commencer peut-être par le personnage de Martin, qui est celui par lequel on rentre dans l'histoire, d'ailleurs, si je me souviens bien, qui est le garde forestier, euh, qu'on qu voit dans, dans ces montagnes, et qui euh, fait découvrir un peu ce, ce décor magnifique et l'histoire du lieu où il travaille avec ses collègues. Euh, ils ont sans doute tous en commun un, un goût de la nature, mais pas un même degré d'inquiétude euh, par rapport à l'état actuel de la nature. Euh, et lui, vraiment, il porte une, une rage qui va le mener loin, hein, on va le voir dans le livre. Et à travers lui, il y a notamment euh, l'histoire de l'ours euh, euh, Camel, qui, euh, donc cette fameuse ours qui a, qui a été tuée en 2004, ah, il me semble qui a donc était un traumatisme assez important pour, pour Martin notamment, puis pas que, on connaît tous cette histoire selon l'âge qu'on avait à l'époque. Et de Canel, on va aller vers l'Afrique, et ce lion qui s'appelle Charles, puisqu'il il est nommé dans le livre, il est nommé et il a une voix d'ailleurs, on en parlera. Et je me suis demandé si c'était un, un parallèle voulu, cette mise en perspective des deux animaux, la disparition de Canel en 2004, euh, le personnage de Charles, ce lion en Namibie, alors que le lion, je crois, a une situation un petit peu différente euh, en Namibie. On parle quand même d'une espèce menacée. Euh, comment, comment ce, ce rapport euh, s'est fait et euh, le choix de Canel était tout à fait voulu euh, Oui, oui. Bah, enfin, avant tout, ce que je voulais, c'était quand même écrire un livre sur euh, euh, nos rapports euh, de nous humains à, à, tous ces grands, à tous ces grands mammifères. Euh, et évidemment, je voulais euh, tout ça travailler, euh, à, à travailler sur les points de vue comme j'essaye de le faire le, le, le plus possible et, et voir euh, la différence de, de, de rapport qu'on peut avoir, nous, en France, à notre euh, grande faune, en grande partie euh, euh, disparue, hein, voilà, la grande majorité des grands mammifères d'Europe, on, on les a fait disparaître, même si aujourd'hui, petit à petit, ils reviennent, comme le loup, euh, euh, par exemple, mais, mais toutes ces espèces... Euh, l'ours, euh, le loup, euh, le, le lynx, c'est des espèces que qu'on a euh, nous Européens euh, sciemment et méthodiquement euh, euh, fait disparaître, enfin en tout cas essayé de faire euh, disparaître pendant de, pendant des décennies. C'était vraiment quelque chose d'organisé. Il y avait des primes à la à la destruction d'un loup. Il y avait euh, tout, tout un mythe autour de la destruction des des, des ours et, et donc euh, voilà, c'est vraiment quelque chose d'organisé, quoi. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec des populations euh, euh, résiduelles, euh, même si euh, avec des, voilà, les efforts qu'on fait aujourd'hui, euh, elles ont un peu tendance à se reconstituer, le loup est en train de s'étendre, l'ours, euh, alors pas dans la, la partie dont je parle dans le, dans, dans le roman, ou, mais, mais sur d'autres territoires euh, pyrénéens, euh, la population d'ours est en train de se reconstituer à coup de réintroduction. Euh, mais... Euh, mais voilà, il y a vraiment eu une, une organisation de la destruction de ces espèces. En Afrique, on est quand même sur quelque chose, sur une situation qui est encore euh, euh, différente, même si euh, les Européens, à travers les chasses du passé, n'y sont pas pour rien, euh, les chasses de l'époque coloniale. Euh, mais euh, ce qu'il faut bien voir, c'est que, le, le, si, on, si on parle du lion, le lion c'est effectivement une espèce euh, en danger, mais on est quand même sur des effectifs qui restent... Euh, encore important. Et surtout, on a une situation du, du lion qui est très variable d'un territoire à l'autre. Il y a des zones en Afrique du nord-ouest du, enfin, du, du nord où, où le lion est extrêmement menacé. Mais en Namibie, euh, la population de lion est plutôt en bonne santé, se porte plutôt bien elle est, elle est en expansion depuis, euh, de, depuis 30 ans. Et donc, on est vraiment sur des situations qui sont assez différentes. Mais. Euh, euh, autant dans la situation euh, écologique que dans le rapport que, que les hommes de ces pays entretiennent à, à ces espèces. C'est aussi ça que je, voulais, que, que je voulais montrer, le rapport que nous on entretient à l'ours est assez différent de celui que les Namibiens peuvent entretenir avec le, avec le lion, euh, même s'il y a des points communs, et un point commun qui est très fort, qui est celui de, bah, des dégâts sur les troupeaux. C'est-à-dire qu'on a, nous, des ours et des loups qui, qui, qui, qui tuent des moutons euh, chez nous, quoi qu'on pense de tout ça et quelle que soit la situation. Bon, en tout cas, c'est un, un sujet. Et en Namibie, bah, les éleveurs, ils vivent la même chose. Quoi. Ils vivent effectivement euh, le, le, les nuits qui passent euh, à côté de leur troupeaux. Moi, j'ai eu des éleveurs en Namibie, quand je suis allé là-bas, qui m'ont raconté ça, qui dorment à côté de leur troupeaux et qui parfois se retrouvent avec, euh, bah, pendant la nuit, l'arrivée d'un lion qui va décimer leur troupeau et potentiellement même les attaquer eux-mêmes. Donc, ils, ils craignent aussi pour leur vie. Donc voilà, c'est ça qui m'intéressait, c'était tous ces points communs et en même temps ces différences. Et, et oui, cette mise en regard, elle m'intéressait, c'est certain. Oui, on le sent d'ailleurs tout à fait. Euh, et je pense que là, le moment où on le sent le plus, c'est la fin du livre. Alors, ce n'est pas un livre qui repose sur des, des rebondissements ou euh, un mystère à dévoiler, mais on, on a quand même des éléments à la fin qui sont, qui sont étonnants, enfin des choses qui se passent, qui créent des surprises et notamment qui font réfléchir et réfléchir justement sur ces questions de, de, de spécificité liées au pays où on vit et, et au rapport qu'on a à l'animal, bien sûr, dans notre quotidien à nous, euh, l'animal le, le n'est pas le même que euh, pour le jeune berger africain qu'on pourrait juger cruel, mais qui lui est soumis à d'autres conditions d'existence qui vont lui faire prendre d'autres décisions. Et cette, cette dualité, cette ambiguïté est très intéressante, et j'imagine qu'elle était aussi euh, voulue, euh, et fait partie notamment d'ailleurs du genre hein, de ne pas se cantonner, de pas se cantonner à, à un manichéisme, mais vraiment d'amener euh, une réflexion et d'amener à ressentir euh, ce que peuvent être les personnages. Oui, alors euh, voilà, on arrive. C'est vrai que c'est un roman qui nous parle de de, euh, de chasse hein, et notamment de la chasse au trophée euh, sur, sur le qui est une activité sur laquelle euh, Beaucoup d'entre nous ont un avis euh, très tranché, parce qu'il y a quelque chose, de, à travers ces photos de chasse qu'on voit circuler sur les, sur les réseaux sociaux, quelque chose de très violent, je pense, qui nous atteint tous, euh, chaque fois qu'on les voit. Et euh, moi, ce qui m'intéressait, et je pense que c'est l'intérêt du, du roman, et tout particulièrement du roman noir, c'est justement de ne pas faire un roman qui soit à charge, ni pro-chasse, ni anti-chasse, pro anti mais justement un, un roman qui évolue dans, dans la zone grise, entre les deux, ces moments où la notion de bien et de mal se mélange, où on se demande en fait finalement qui sont les méchants, qui sont les gentils, est-ce que ça a vraiment du sens, euh, qui est le chasseur, qui est le chassé, qui est le prédateur, qui est la proie, c'est ce que j'avais vraiment envie, c'était d'écrire un, un, un roman où on a quatre personnages, hein, les trois dont vous parliez tout à l'heure, plus le, le, plus le lion, et que en fait à, à, à diverses, à, à, à divers moments du, du livre, les rôles puissent s'inverser qu'à aucun moment on puisse être certain de savoir euh, qui est vraiment le prédateur et qui est vraiment la proie. Et, et moi, c'est ça qui m'intéressait, je trouve que c'est ça qui est intéressant dans le roman noir, quoi. Euh, écrire un, un, quel que soit mon avis sur la question, écrire un livre qui aurait été vraiment à charge contre la chasse au trophée et, et pour dénoncer la chasse au trophée, moi, pour le coup, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Il y a plein d'autres lieux pour le, pour le faire, il y a plein d'autres euh, euh, moyens d'en de, parler. Mais pour moi, le roman, et notamment le roman noir, il devient intéressant quand, quand il s'affranchit justement de, de, de ce manichéisme et de cette prise de position pour commencer à, à emmener le lecteur euh, dans des situations euh, plus, plus inconfortables où, on commence à, où nos certitudes peuvent être un peu, euh, peuvent être, peuvent être un peu mises à mal. Euh, et, et je trouve que c'est vraiment là que ça commence à devenir euh, intéressant. Quoi. Quand on rentre dans la nuance et qu'on commence à se dire « Ah, bah, ouais, c'est peut-être un peu plus compliqué que ce que je, que ce que je pensais. » sans forcément changer d'avis, mon but n'est pas du tout de faire changer les gens d'avis, hein. mais en tout cas d'amener voilà, un petit peu de, euh, un peu de doute. Et puis, et, et puis surtout, comme vous le disiez, sur, euh, on travaille sur les émotions, on travaille sur les personnages, euh, d'amener euh, le lecteur à se retrouver, et je pense qu'il n'y a que la littérature qui peut faire ça, euh, à se mettre dans la peau de personnages euh, qui sont euh, infiniment éloignés de, de ce qu'ils sont, et potentiellement même qui peuvent exprimer une forme de dégoût, quoi. je pense à la chasseuse, mettre le lecteur dans la peau de la chasseuse au moment où on a le lion en face de soi et où on a cette décision à prendre sur « je tire » ou « je ne tire pas », amener le lecteur dans cette situation-là, ouais, ça, ça, ça, ça m'intéresse, et je pense que c'est là que la littérature noire devient intéressante. Alors, sur le lecteur, moi, je peux donner un point de vue de lectrice, effectivement, ça, ça interroge et ça fait, ça fait sacrément réfléchir. Notamment, vraiment, ça tient à la, à la fin de ce roman qui, qui fait prendre, au, enfin, on n'en parlera pas, mais qui fait prendre au, plusieurs pistes au personnage, euh, et des, donc des pistes surprenantes, qui fait réfléchir sur différents sujets. On parlera d'Internet un, un petit peu plus loin. Ouais. mais c'est assez mais troublant je... euh, de voir, euh, je n'ai jamais eu ça, hein, les réactions des lecteurs sur ce livre, elles sont... Elles sont assez étonnantes, en fait, parce que j'ai des choses très, très variées. Euh, j'ai euh, des, des, des, des, des antichasses euh, qui m'ont écrit des lettres en, en, en me félicitant de dénoncer la chasse au trophée dans ce roman. Euh, D'autres antichasses qui, au contraire, me reprochent de faire l'apologie de la chasse et l'apologie de, des armes. Euh, des chasseurs qui, qui me disent « Ah, enfin, vous remettez la chasse à sa place. Euh, » Des chasseurs qui m'accusent. Donc, j'ai vraiment des, des interprétations très, très variées. Euh, certains qui m'écrivent en me disant « mais finalement, euh, t'es quoi T'es pro-chasse ou t'es anti-chasse C'est quoi es, Qu'est-ce que tu veux nous dire ?» Et, et à vrai dire, je, quand je vois ça, je me dis que j'ai réussi, quoi c'est ce que je voulais justement. C'était justement voilà naviguer entre les deux et, et, et ne jamais prendre parti Oui, si on s'interroge sur l'opinion sur de l'auteur en lui-même, c'est que elle a réussi à s'effacer derrière les personnages et derrière ah, l'histoire. Exactement. Donc, effectivement, c est c est, pour moi, c'est vraiment ça l'objectif d'un roman, que, enfin, en tout cas de ce que j'écris, c'est que moi, en colonial je, je disparaisse au profit des, des personnages. Quoi. C ce qui m'intéresse, ce n'est pas mes idées à moi, c'est les leurs, quoi. vraiment. Et justement, il y a peut-être un... Il y a peut une façon d'écrire qu'on qu ressent beaucoup dans vos livres, c'est ce mélange des voix, c'est-à-dire qu'un chapitre on suit un personnage, c'est de narration à la première personne aussi, ce qui fait que directement, aussi en tant que lecteur, on colle au plus près du personnage qu'on va suivre. Ce sont des voix propres à chacun aussi, en termes d'écriture, ça doit être quelque chose. Par exemple, on est, euh, on est du côté d'Apolline. Apolline, Apolline c'est une jeune fille de bonne famille euh, qui fête ses 20 ans. Son papa lui réserve euh, une grande surprise. Euh, c'est son anniversaire et elle, elle va effectivement avoir ce cadeau qui est cette chasse, que, entre autres, que lui offre euh, son père. Donc ça vous demande vous de vous mettre dans la peau de, de cette jeune fille, de vous mettre dans la peau du, du jeune berger. Et c'est bon, applicable ce que je dis à tous les personnages de vos différents romans. Et je me demandais, qu'est-ce qu que ça peut changer chez vous aussi Est-ce que ça peut, alors, on en a un peu parlé après, mais vous faire changer d'opinion ou de point de vue sur certains sujets ou bon, ça ne va quand même pas jusque-là, cet aller-retour de l'influence de, de l'écriture sur la personnalité euh, c'est une bonne question. Euh, je je, je m'interroge des fois, enfin, c'est des questions que je me pose euh, parfois. Euh, alors, ce qui est certain, c'est que euh, quand on écrit un roman euh, et qu'on se documente beaucoup sur, sur un sujet, notre vision de ce sujet, elle évolue forcément, parce qu'on va plus loin, on creuse la, on creuse la, la question. Euh, ensuite, le fait de se mettre dans la peau de personnages qui potentiellement euh, pourraient être un peu éloignés de, de, de, de ce que je suis, est-ce qu'elle me fait changer d'avis Je ne je, je, je crois pas. Euh, je crois que c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que je crois qu'au contraire, euh, le fait d'écrire et notamment de, de, de, de créer des personnages et, et d'essayer en tout cas de, de les faire vivre et de se mettre, euh, voilà, et de, et de se glisser en eux, je pense au contraire que ça m'aide à, à, à donner du sens en fait à toutes les à toutes les voix et à toutes les opinions contradictoires qui peuvent me traverser. Je pense qu'on est quand même euh, tous… Alors évidemment, il y a des sujets euh, sur lesquels on peut avoir des avis euh, très, très tranchés, euh, mais il y en a d'autres, et, et chez moi, il y en a beaucoup, euh, sur lesquels euh, ma position peut être plus, plus nuancée, peut être traversée d'évolutions de, de, de, de, euh, contradictoires en fonction de, de, des personnes avec qui je vais, je vais parler, qui vont réussir à me convaincre. Euh, j'ai l'impression parfois d'être quelqu'un de très influençable je, je, je parle avec quelqu'un, je dis oui, oui, oui, as raison puis je parle avec l'autre, oui, oui, as raison parce qu'effectivement, mais je pense qu'on est un peu tous comme ça si on écoute un petit peu, à moins qu'on soit un peu borné mais je pense que tous, on écoute un petit peu des voix et on est tous traversés par des doutes, par des, par des, des, des contradictions et je pense qu'écrire et me mettre dans la peau de, de ces personnages m'aide au contraire à donner de la cohérence à tout ça et à donner du, du sens à, ce, à, à, à ces voix contradictoires qui sont, euh, qui sont à moi, je, je pense. Euh, le personnage euh, d'Apolline, euh, j'aimerais qu'on l'écoute un petit peu, qu'on le découvre à travers un petit passage euh, que j'avais repéré en termes de, de lecture. On a échangé sur le sujet pour, euh, pour se réserver un petit temps comme ça euh, de cette page 30. Si on peut ouais. la lire maintenant, si vous l'avez chez vous, vous pourrez aussi la, la suivre en même temps, euh, qui va me permettre de parler de, de deux, trois autres choses après. Donc, on est au tout début du, du roman, euh, pendant le, la fête d'anniversaire d'Apolline. Très vite, je me doute de ce que c'est. Je commence à déballer pendant que les invités chuchotent entre eux, mis dans la confidence par papa et Amaury. Je retire, retire l'immense papier cadeau, découvre la valise noire et rectangulaire, défait les quatre fermetures pour l'ouvrir en grand devant tout le monde. Et enfin, je saisis l'arc par le grip, étonné par sa légèreté. Waouh, papa, il est canon. Sérieux, c'est exactement le modèle d'arc à poulie dont je rêvais pour remplacer mon Stinger extrême évolutif, que j'utilise depuis l'adolescence, un Matthews Aveil. Un compound dernière génération, le genre high-tech, léger et compact, conçu spécialement pour les femmes, avec deux cams au lieu d'une sur le stinger. Les tests que j'ai pu lire sur Internet parlent d'une vitesse allant jusqu'à 320 pieds seconde et d'une précision inégalée, un bijou d'archerie. Il est calé sur quelle puissance 50 livres, dit papa. Et la longe est déjà réglée, précise Apolline. 26 pouces, 26 pouces. Taille Apolline, c'est canon. En vrai, c'est trop canon. C'est la voix d'Apolline, euh, pour qui on a un peu de sympathie dans cette scène d'ailleurs d'anniversaire. Elle est fraîche, elle est contente, il y a sa famille, elle a ce super cadeau. Et en le disant, moi j'ai pensé à plusieurs choses et notamment je me suis dit, on pourrait dire, bon voilà, c'est son anniversaire, son père lui offre un arc, et hop, on passe à autre chose. Là, on, on rentre dans le, le, la description de l'arc, c'est très précis, alors quelque part, c'est aussi peut-être un héritage du roman noir, hein. on connaît certains auteurs qui donnaient des descriptions très techniques, qui aimaient donner des, des précisions très techniques, des armes, des voitures... Voilà, il y a quelque part un code un peu du genre. Euh, quelle était le, voilà, la part de ce choix de rentrer dans le détail de l'arc, qui est un, aussi un, un, une arme, moi je trouve, je ne sais pas si c'est la mythologie euh, du cinéma et de la littérature, mais c'est une, une arme assez, euh, qui fait un peu fantasmer, qui est assez formidable. Euh, donc pourquoi tous ces détails euh, sur l'arc, plutôt ne que de dire juste elle a un arc ben, Je pense que ça tient encore une fois à la question des personnages et, et, et des points de vue. Est, euh, la question n'est pas de savoir si moi, en tant qu'auteur, j'ai envie de donner des détails, la question est de savoir est-ce que ces détails ont une importance pour mon personnage. Si cet arc était décrit euh, par euh, n'importe qui, par vous ou par moi, euh, évidemment, il y aurait moins de détails, parce que de toute façon, évidemment, on, ne les, on ne les connaîtrait pas. Et d'ailleurs, quand cet arc est décrit par d'autres personnages du roman, parce que ça arrive, lorsque mon jeune éleveur Imba... Euh, euh, parle de, de cet arc, lorsque euh, Martin, le, le, le, le garde du Parc national, parle de cet arc, évidemment, ils n'ont pas tous ces détails parce qu'ils n'ont pas, c'est ce, ce, un vocabulaire qu'ils n'ont pas. Euh, en revanche, pour Apolline, qui, qui est une, une passionnée de chasse et qui s'intéresse notamment à la chasse à l'arc depuis déjà plusieurs années, euh, je suis convaincu que la, la, la technique, euh, c'est quelque chose d'important. Euh, je pense que enfin, c'est voilà pour tout le monde, hein, quand on est un peu pointu euh, dans un domaine, on s'intéresse à la technique, hein, euh, un, euh, un musicien, quand il va nous parler de, de, de, de sa guitare, euh, il va avoir euh, tout un vocabulaire, euh, toute une, une manière d'apprécier sa guitare que, qui, qui nous pourront nous paraître un peu obscures, mais qui pour lui ont un sens euh, particulier et, et, et sont essentiels, alors que pour nous, ça pourrait nous paraître des détails donc, euh, en se mettant dans la peau d'Apolline, là, il me semblait que c'était important, au contraire, de rentrer dans la, de rentrer dans la technique. Et parce que euh, cette technique, euh, elle a du sens. quoi. C'est-à-dire qu'à travers ces, ces, ces mots techniques, Apolline, elle, elle imagine tout de suite ce qu'elle va pouvoir en faire, comment elle va pouvoir l'utiliser, euh, elle, se, elle se projette. Ce ne sont pas des détails qui, à mon sens, sont inutiles à ce moment-là du, du, du livre, vraiment. Et autre question, c'est valable d'ailleurs pour Entre Fauves et d'autres de vos histoires, il y a des personnages féminins euh, régulièrement, euh, mais euh, racontés toujours avec cette très grande proximité. Alors, je reste persuadée qu'un auteur peut écrire sur tous les sujets et tout type de personnages. Ce n'est pas tant la question qu'un homme écrive sur une femme, mais euh, que la chasseuse, que le, la, la figure qui incarne la chasse, soit une jeune femme de 20 ans par contre, euh, est un choix, non pas qu'on puisse discuter, mais qui, qui, qui peut surprendre, on, se serait, on aurait pu s'attendre à un homme, Alors, il y a le, son père qui l'accompagne, qui, qui est la figure masculine, mais elle, elle est une jeune fille moderne. Là aussi, euh, c'est une, une part de, de choix bien réfléchi. Euh, oui, ben, c'est-à-dire que… Euh... Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'objectif, c'est quand même de, de, de, de bousculer un petit peu le lecteur dans, dans ses certitudes. Quoi. Euh, et quand je crée un personnage de, de, de chasseur au trophée, la première image qu'on a, effectivement, on imagine un homme, on imagine quelque chose de très viril, de très testostéroné, euh, avec de la vulgarité. Enfin, en tout cas, c'est les, les, les clichés qu'on peut avoir quand on parle de la, quand on parle de la chasse. Et, et, et probablement que généralement dans les clichés, il y, y a toujours une part de vérité, hein, probablement qu que c'est une part de, de la vérité. Mais, mais moi, ce qui m'intéressait, ce qui m'intéresse toujours, c'est d'essayer de me décaler un petit peu et d'avoir un personnage qui nous, bouscule, qui nous bouscule un petit peu dans nos certitudes. Mon, mon, mon but n'est pas de dire que pauline est représentative de la population des chasseurs au trophée euh, dans le monde, hein, c'est un personnage. Mais au contraire, c'est voilà, de se décaler un petit peu par rapport à l'image initiale qu'on peut avoir. Et par ailleurs, quand j'ai commencé à écrire entre fauves et à y réfléchir, il y avait des photos, qui, des photos de trophées de chasse qui circulaient sur Internet. Et on avait des femmes, on avait, je me rappelle de cette femme, cette jeune blonde américaine qui posait en treillis à côté d'une girafe. Voilà une photo qu avait qui avait beaucoup ému également. Et c'était assez troublant, quoi. Elle avait un côté très midinette, enfantin, et elle posait avec son fusil à côté de la girafe. Il y a... Voilà, je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a quelque chose de très troublant là-dedans, c'est-à-dire le contraste en fait, entre effectivement ce côté euh, encore un peu adolescente d'Apolline de, de, de, de, qui est encore jeune dans sa tête sur plein de sujets et en même temps l'expérience qu'elle a dans ce domaine de, de, de la chasse avec tout ce que ça peut représenter euh, derrière. Donc euh, voilà comment est né le personnage en fait. Ok. Euh, la question de, justement des, des photos euh, qui circulent euh, sur Internet, qui, qui va être euh, un, quelque part un, un, un ressort important, euh, qui est un détail, mais qui est un ressort important de l'histoire, parce que c'est ce qui va euh, rapprocher quelque part Martin d'Apolline, il va, va se mettre en quête d'Apolline, on peut dire, hein, pour trouver qui est cette jeune femme, donc il, a, il a vu la photo sur les réseaux sociaux ça fait écho aussi à Seules les bêtes puisque à Seules les bêtes internet intervient dans cette grande région isolée en montagne dans la solitude parce que il y a mmh. euh, ces fameux brouteurs qui, qui surgissent par les arnaques via Internet. Euh, C'était un fil qu'on retrouvait comme ça dans, dans deux romans, c'est les réseaux sociaux, Internet, la technologie. C'est aussi un sujet qu'on qu a en, en toile de fond qui irrigue vos histoires. Là, c'est quelque, quelque chose de, de, pas, de pas voulu, d'inconscient, qui sert l'intrigue, où il y a, y a un vrai regard sur cette technologie. Euh, je ne sais pas. Euh... Je, je, c'est un peu difficile à, difficile à dire, quoi. Voilà, je veux dire, les histoires, elles naissent à partir de, de, de sujets qui nous touchent particulièrement et dont on a particulièrement envie de parler. Et là, il se trouve que sur ces deux romans, euh, euh, euh, internet, mais c'est pas tant internet, c'est le, ce qui m'intéressait, c'était le, le, le passage du, du, du virtuel au réel, quoi. C'est-à-dire, comment euh, euh, on passe de, de ce monde virtuel, euh, des réseaux sociaux dans, dans Entre Fauves et, et des, des sites de rencontres, pour faire très simple, dans, dans, dans Seul les Bêtes, euh, comment on les confronte euh, au monde réel, ça c'est des choses qui effectivement m'intéressent. C'est vrai que euh, quand j'écrivais Entre Fauves, il y, avait, il y avait vraiment cette question de, du, du, du, du passage de virtuel au réel sur toutes ces... Ces personnes qui, qui inspirent un peu la haine sur les réseaux sociaux, là c'est pour les trophées, les trophées de chasse, mais ça peut être pour plein d'autres sujets, et qui, qui s'attirent des, des menaces de, de mort ou des toutes sortes de... de forme de défouloir, en fait, un petit peu pour, beau, pour beaucoup de monde, à travers des commentaires. les commentaires En chasseur, d'ailleurs. Voilà, mais en, en chasseur virtuel. Mm -hmm. Et la question que je me posais, c'était, euh, effectivement, euh, on déverse un peu comme ça sa haine sur les réseaux sociaux, mais si on se rend compte que la personne euh, sur laquelle on est en train de déverser sa haine, en fait, euh, c'est notre voisine, quoi, qu'elle habite sur le palier, qu'elle habite juste à côté, euh, ou notre voisin, euh, comment on passe du, du, du, du virtuel au réel Est-ce qu'on va aller... Euh, euh, mettre en application les menaces qu'on a mis euh, de manière assez simple sur internet ou, ou est-ce qu'au contraire euh, quand on passe d'un monde à l'autre évidemment le, les, les parois sont étanches et, et, et, et ça n'a plus rien à voir ça c'est quand même une, je trouve que c'est une question qui est importante quoi et puis qui je veux dire qu'en plus euh, café éco euh, enfin, je veux dire dans l'actualité euh, l'affaire Samuel Paty je veux dire c'est ça hein, c'est comme ça que ça commence et à partir de quand on passe de, de, des insultes ou, ou, ou des menaces sur Internet à, à, à la vraie vie, quoi, et potentiellement à des drames euh, Oui, je pense que ça me parle. Après, je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose que je continuerai à explorer éternellement. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un point commun à ces deux livres. Oui, et puis on y pense aussi, euh, parce que ça revient régulièrement, notamment sur le sujet de la chasse. Je pense à cette vidéo qui a, qu a circulé euh, avec cette fameuse image du sanglier. Euh, ouais euh, à vous portant ce sont aussi des, des supports pour faire connaître euh, certains euh, mmh. certains travers euh, ouais. et certaines méthodes oui oui mais ce qui m'intéresse vraiment moi c'est le euh, euh, c'est la confrontation justement entre le virtuel et le réel quoi parce qu'effectivement euh, si on parle d'écologie par exemple sur sur les sur les réseaux sociaux euh, on est tous de d'immenses de, de, de, ouais. écologistes mais ouais. euh, euh, comment ça se passe quand on est sur le terrain, quoi. C'est-à-dire qu'on on est évidemment sur les réseaux sociaux. Je prends l'exemple d'un prédateur, qui est le, le loup, hein, parce qu'il cause des dégâts sur un territoire plus grand que l'ours. Euh, voilà, sur les réseaux sociaux, on est tous pro-loup, pro hein, évidemment. Mais euh, sur le terrain, c'est quand même une autre histoire, quoi. Enfin, moi, je suis, évidemment, je suis pour l'extension de la population de loups et je me réjouis de, de, de ce que ça... Euh, voilà, du retour du loup en France, je m'en réjouis vraiment. Mais euh, euh, quand on passe sur le terrain et qu'on commence à aller discuter avec les éleveurs qu on, qu on des, qu on, qui ont vu leur troupeau attaqué par des loups, euh, je ne dirais pas qu'on change d'avis, mais en tout cas, on voit les choses quand même un peu différemment. Et ça, ça, ça c'est quelque chose que je trouve euh, euh, intéressant et, et inquiétant euh, aussi. C'est-à-dire… Euh, L'écologie, euh, ce n'est pas sur les réseaux sociaux que ça se passe, enfin, en tout cas pas uniquement, ça se passe sur le terrain. Beaucoup d'écologistes et beaucoup d'associations écologistes, écologistes le savent hein, d'ailleurs. Euh, C'est ce qui était important aussi dans le personnage de Martin. On parlait d'Apolline avec cette espèce de décalage effectivement, du fait de, de prendre une femme. Euh, sur Martin, j'avais aussi cette envie-là, parce qu'on on a quand même euh, euh, un, là un, un, un anti-chasse euh, écologiste euh, convaincu euh, présent sur les réseaux sociaux et, et l'image euh, qu'on en a a priori ou l'image que les chasseurs par exemple veulent nous donner, c'est qu'en gros c'est que des citadins collés derrière leur écran qui n'ont jamais mis un pied dans la nature. Euh, moi ce qui m'intéressait au contraire, c'est d'avoir un personnage qui, ben, il, est, il est garde moniteur de parc national euh, et euh, il a une connaissance du, c'est un gars de terrain quoi. Il est sur les réseaux sociaux mais il est aussi sur le terrain et c'est ça ça, ça m'intéressait aussi c'est-à-dire de, on n'est pas dans la caricature de, de de l'écolo euh, euh, rivé à son écran et qui n'a jamais mis un pied dans une forêt. Euh, Puisqu'on est sur, donc sur ce sujet du, du chantier de fouille et de la documentation, au départ, vous disiez que vous aimiez lire sur un sujet tout ce qui s'était se, se, se, écrit avant de l'aborder vous de votre côté. Euh, J'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez les auteurs qui écrivent et qui abordent. Enfin, n'importe quelle thématique. Et il n'y a pas une espèce d'addiction, j'ai l'impression, qui se développe à la documentation, à l'accumulation de, de sources, à, à visionner des, des livres, à visionner des films, à lire tous ces livres-là. C'est <coughs> plaisant à ce point-là. Ah oui, je pense. Ah oui, moi, je pense que clairement, mais j'en parlais un peu tout à l'heure. Euh... C'est sûr que moi, quand je me documente sur un livre, pour écrire un livre, que ce soit en lecture ou en voyage, je m'interroge parfois sur à quel moment je suis dans ce dont j'ai besoin pour écrire mon livre et à quel moment je suis dans ce que j'ai envie de connaître et à quel moment je passe la frontière. Et Évidemment que je me pose cette question et et évidemment, que je me pose aussi la question de savoir euh, enfin de, de, du risque euh, qu'on qu qu a toujours d'être de, de, noyé par sa documentation et, et de ne pas réussir à s'en détacher et de ne pas faire réussir à faire émerger euh, un roman. Parce que le, le but d'un livre, quand même, c est, c est, on n'est pas dans un documentaire. C'est quand même une histoire, c'est quand même des personnages qui doivent nous embarquer. Euh, avant tout, c'est ça, c'est la narration. Et il y a des moments où on se dit est-ce qu'on va réussir à se détacher de cette documentation pour, pour faire du roman, quoi, pour créer du roman. Et moi, ça m'arrive de me la poser, euh, cette question. Mais oui, je pense que j'ai une... Oui, ça, ça, ça vire parfois un petit peu à l'obsession. Euh, moi, j'ai des souvenirs dans les voyages, effectivement, que, que je faisais, euh, ou de, de, de, de, de, de poser des questions. Pour Entre Fauves, il y a une anecdote assez drôle là-dessus. Quand j'étais en Namibie pour, écrire, pour préparer Entre Fauves, j'étais parti avec mon frère en Namibie, mon grand frère. Et, et, et j'ai été pris par une obsession, qui était les clôtures, c'est-à-dire les, les, enclos, les enclos dans lesquels les éleveurs euh, euh, parquent le, leurs bêtes. Et donc j'en ai, ai vu pas mal, parce que j'ai interviewé pas mal d'éleveurs, et c'était devenu une obsession, c'était la forme de ces clôtures, et surtout quel, quel type de bois, quelle essence de bois ils utilisaient pour faire leurs clôtures. Et chaque fois que je rencontrais un éleveur, je lui disais, mais vos clôtures, elles sont bien en Mopane ou est-ce qu'elles sont en Acacia enfin, Je lui ai se poser des questions comme ça. Et mon frère me regardait et me dit, mais t'es complètement fou, on s'en fout, T'écris écris un roman, tu n'écris pas, pas une thèse. Et il se moquait de moi à chaque fois qu'on voyait une clôture, il me disait, elle est en quoi cette clôture Et oui, donc là, je pense qu'effectivement, ça virait à, à l'obsession. Je ne sais pas en fait si c'est une obsession ou est-ce que ça a du sens. Euh, euh, il y a un des aussi du, y a un y a un du, du vrai, de toute façon. Oui, enfin, il y a un souci du, du vrai, il y a un souci du détail. C'est vrai que je suis attaché au détail. Je pense que les détails sont euh, importants. Je pense que parfois, des choses qui peuvent nous paraître de l'ordre du détail ou au contraire, ont une importance euh, très grande sur cette, cette question de raconter le, le, le réel. Euh, je pense parfois que les détails ont, ont, ont plus d'importance que, que, que les grandes généralités. Euh, euh, je pense souvent cet exemple, de, je pense que quand j'écrivais « Sur le ciel effondré », qui nous parlait des Indiens Wayana euh, sur l'eau Maroni en Guyane, euh, je pense que euh, euh, dire que euh, chez les jeunes Amérindiens, euh, certains ont euh, une écharpe de l'OM euh, accrochée euh, dans leur chambre et d'autres une, une écharpe du PSG, euh, je pense, nous dit plus de choses sur le rapport de ces jeunes Amérindiens. À, à, au, à la métropole, enfin au, à, la, à la France, enfin, à la République française, que, que, que beaucoup de généralités. En fait, je trouve qu'à travers des petits détails comme ça, en fait, on, on, on perçoit parfois on, des choses. Et en fait, c'est pas du tout des détails. Et euh, alors on pourrait se poser la question. Peut-être que pour d'autres détails, c'est beaucoup moins important. Mais c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose de, de euh, c'est quelque chose d'important. Je suis à l'affût euh, dans mes voyages et dans mes lectures. Je suis à l'affût des, des petits détails qui vont donner une touche de, de réel en plus euh, au livre et, et, parfois, et parfois nous faire comprendre des choses qu'on ne comprendrait pas euh, autrement. Euh, on va prendre quelques questions des gens qui nous écoutent. Ah. Euh, donc il ne faut pas hésiter, hein. je ne suis pas la seule à pouvoir vous interroger, et il y en a notamment une, donc je vais la lire. Euh, Est-ce que vous pensez un jour, vous essayer un autre genre littéraire Un autre genre que veux dire que autre, que autre... Que le le dire, autre chose qu'il y a des livres Non, que le roman noir, j'imagine, que le polar, enfin, euh... après c'est toute la question de la définition des genres, mais bah, bon, est vous êtes ça, quand ça même que... le... Oui, mais enfin… Ça... Moi, quand j'écris un livre, je, je pars pas en disant « je vais écrire un roman noir ». Je pars en disant « je vais écrire un livre euh, ». Est-ce qu'entre fauve et un roman noir Peut-être, mais j'en n'en suis pas, personnellement pas certain. Enfin, je pense que vraiment cette question du, du, du genre, euh, en tout cas dans mon travail, elle n'a pas beaucoup de sens. Quoi. Je ne réfléchis pas comme ça savoir si mon livre doit être classé en roman noir ou en roman policier ou en littérature dite blanche, je considère que ce n'est pas mon travail, c'est le travail de l'éditeur, de, de, du libraire, enfin voilà, de, de tous les professionnels du livre qui, qui, sont, euh, euh, qui arrivent après. Euh, si on commence à écrire un livre en se disant déjà, je vais écrire un roman noir ou je vais écrire un roman policier, en fait, on se restreint dans notre, euh, dans, dans notre travail d'écriture et, et moi, j'essaye de ne pas faire ça. Entre faux, à mon avis, pourrait tout à fait être classé en littérature euh, dite générale. De même qu'il y a beaucoup de livres de littérature générale qui pourraient être classés en littérature noire. Tout ça, c'est un peu artificiel. Hein. Est-ce qu'à l'inverse, hein, du coup, la bonne question, enfin, pas la bonne question, mais l'autre façon de la poser, ce serait parce qu'il y a un genre littéraire que vous ne pourriez pas écrire La SF, par exemple. Non, je ne pense pas. Enfin... Euh, la la, la, la science-fiction, moi j'adore la science-fiction, j'en ai, ai beaucoup lu euh, quand j'étais euh, plus jeune, c'est un genre que j'adore. Euh, si j'en écris pas, euh, c'est parce que pour l'instant je m'en sens pas capable, parce que la, la SF c'est. Moi qui, qui en plus est un travail euh, d'une de, de, écriture du réel qui colle vraiment au réel, qui s'appuie souvent sur une documentation importante, la science-fiction pour moi c'est le summum justement de de l'imaginaire, même si euh, ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a souvent une part de réel euh, euh, dans, le, dans la science-fiction. Mais ça nécessite un travail de, de, de construction de monde et d'imaginaire qui me semble pour le moment, en tout cas, euh, euh, hors de portée. Mais ça ne veut pas dire que ça ne m'attire pas et ça ne veut, veut pas dire que je ne le, le ferai jamais. Ok, donc on a une autre question. Est-ce que vous avez d'autres projets en cours euh, Oui est-ce qu'on a possibilité d'avoir des détails ou est-ce que ça... Euh, suis un... Non non, j'ai toujours un petit peu de mal, j'avoue, à parler de mes livres tant qu'ils ne sont pas okay. très avancés. Mais oui oui, je suis engagé là, dans l'écriture d'un nouveau roman euh, qui est une... quelque chose de très nouveau, d'assez nouveau pour moi, je vous avoue. C'est un roman qui se déroule euh, en Guyane ou plutôt en Amazonie, mais qui n'a rien à voir avec ma série guyanaise où on ne retrouvera aucun de mes personnages. Euh, et qui est un roman, je pense, plus plus intime et avec beaucoup moins de personnages que je n'ai eu l'habitude de de, de, de de créer d'habitude et voilà mais je voudrais okay. pas vous en enfin j'ai un peu de mal à, à en parler euh, pas, hein. ça garde tôt. un peu de un peu de mystère et on verra plus tôt, tard je pense mais je, voilà j'aime ça je... le, le, le le projet me plaît le livre je sais pas encore on va voir ce que ça va donner ah, J'espère que pro... oui, qu'on démarre à l'écriture avec un projet qui plaît et pas ça. avec un boulet au pied. <rire> Mais Exactement. moi je me demandais, euh, on vit quand même une, une époque euh, assez particulière depuis un an, euh, et là on parle de littérature et de réel, euh, à quel point dans l'écriture euh, le, le contexte dans lequel on est, vous, vous pèse Est-ce qu'on va, va retrouver des personnages masqués dans vos romans, ou est-ce que l'écriture permet de se dégager de tout ça je ne sais pas, pour l'instant, euh, moi, le, le, le, le, le, la crise qu'on traverse aujourd'hui ne m'inspire rien en termes littéraires pour le moment, mais ça viendra peut-être euh, après. Euh, euh, non, enfin je, je, pour l'instant, je ne suis pas, pas là-dessus. Je pense qu'on est encore trop dedans. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai plus envie de réussir, mais comme, je pense, beaucoup de monde… Hein. À, à s'extraire de, de, de, de, de toutes ces contraintes qui pèsent sur nous pour euh, essayer de garder un semblant de vie euh, normale. Mais je veux dire, c'est très commun, hein, comme, comme tout le monde, on a chacun nos, nos, nos, nos, nos problèmes et nos difficultés, enfin, on, on traverse chacun ça à sa manière. La contrainte et ce que m'inspire le plus la crise actuelle, euh, c'est plutôt une question d'ordre géographique, parce qu'effectivement, les voyages aujourd'hui sont contraints et, et, et très limités, euh, ce qui peut contraindre à reporter, en tout cas, des, des projets euh, de romans euh, qui impliqueraient un travail de recherche euh, euh, lointain euh, important, ça c'est sûr. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on peut imaginer euh, d'écrire un roman euh, en Antarctique euh, et de partir là-bas, quoi. Même si ce n'est pas dans mes projets, mais encore que. Ce n'est peut-être pas là qu'on risque le plus. Mais, mais pour disons, se déplacer, voilà. Oui, c'est ça. Donc, ça, effectivement, c'est des contraintes plutôt d'ordre matériel aujourd'hui qui, qui s'imposent à nous, à nos auteurs. Et puis, et puis, ce qui est difficile, je pense, pour nous, auteurs aujourd'hui, c'est le manque de contact et de rencontre avec le. Avec le public. Alors, heureusement, on a ce genre d'événement virtuel, mais je veux dire, je ne vois pas les gens à qui je, je parle. Et, et ça, c'est compliqué parce que j'avoue que moi, les, les rencontres euh, euh, sur des salons et, et en librairie, même encore plus, c'est des moments qui sont importants parce que l'écriture est quand même un travail qui est déjà très solitaire. On est quand même très souvent seul. Et donc, ces rares moments de rencontre avec, avec les lecteurs, ils sont, enfin, pour moi, ils sont importants. Et donc, en ce moment, ils manquent, c'est vrai, c'est certain, mais bon. Il y, a, il, y a des, il y a des gens qui souffrent plus de, de, de tout ce qui nous arrive aujourd'hui que, que nous pour enfin, oui. moi en tout cas quoi. Donc, il y a des degrés mais bon je, il n'empêche qu'il y a des désagréments mais voilà. bon on va se donner rendez-vous pour bientôt on espère des rencontres espère. Euh, en, en présentiel comme on dit pour se retrouver tous euh, en chair et en os et on va rester on va en rester là pour cette rencontre on va Passer la, la, le fil, l'antenne, euh, aux autres invités. Il y a des rencontres à suivre tout l'après-midi dans le cadre des fractions. Donc, merci beaucoup, Colin. Merci, merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Passez une bonne journée. Et euh, à et très merci bientôt. à toute l'équipe des fractions. Au revoir. Au revoir.